Salut à tous et t'es ici Astorfati j'espère que vous allez bien sortir on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu d'horreur nommé Silent Hill 3 C'est fort putain C'est un jeu d'horreur que j'avais fait il y a très longtemps Mais on va le refaire parce que j'ai envie de le refaire putain c'est encore fort putain C'est où ça va? Attendez. J'en monte un petit peu, moi je baisse un petit peu. Oh! Pourquoi j'ai. Ah oui, parce que j'avais déjà joué. Mais si vous vous rappelez bien, j'ai une mission que je pouvais pas faire. <coughs> Chapitre 0 C'était bon <rire> Dans un pays lointain se trouvent euh, des machines souterraines créées par l'inconnu, capables de créer des formes de vie. Cette machine euh, crée des créatures euh, euh, connues sous le nom de Teletubbies euh, depuis un euh, certain temps... Euh... Certaines années... Quelques... De, euh, euh, depuis des... Certaines... Centaines... Centaines d'années, putain... J'arrive plus à parler... Les machines travaillent dans un repère souterrain secret. J'ai oublié de me mettre en QRT. Eh merde, bon j'ai pas fini de lire, non c'est pas grave. <rire> vous mettrez pause si vous voulez lire. J'ai juste oublié de me mettre en QRT, il fait C'est une belle journée. C'est agréable et chaleureux. Tout hein? à fait, aujourd'hui est un jour agréable et chaleureux. Je ne peux pas ressentir cette chaleur. Pourquoi es-tu ici tout seul Tu me manques. Je ne fais qu'à... La vue est magnifique aujourd'hui. Je ne vois que du danger. Je ne suis pas étanche. <rire> Ça craint. Ça craint. Oui, c'est certain. Tu devrais rentrer. Tu n'as pas encore mangé aujourd'hui. Ouais, j'ai fini, fini ici de toute façon. Allons-y en fait, je vais rester ici un moment. Bien, à plus tard, Nuno Au revoir, Bo. Je serai bientôt à la maison. Je me demande ce que font les autres. Uh, uh, the Old Work Present Slendy Tubies 3... Notre note... Ah, Répulsion Shine. Répulsion. <rire> oh. Le gardien. Je me souviens bien. Vu que je l'avais déjà fait il y a longtemps, très longtemps, il y a très très longtemps. Je crois que ça fait déjà un an. Attendez. Attendez je regarde sur, sur YouTube, Alors. On va taper son propre solo. Astral Foxy. Bouger, courir, interagir. Ok. Euh... D-Tubby. Oui, je l'avais fait Ah, le multijoueur, par contre. Et je me souviens avoir fait aussi le... Pas le multijoueur. La campagne. Bon, oh, c'est pas grave. Quoi oh. Alors, y Salut Beau, j'ai faim Moi aussi, rentrons et faire de t'épidélis. Avant de laisser de la moutarde, M. Ségalaté. D'accord, mais tu devrais d'abord en parler ah à Lala, elle est euh, un peu étrange. Avant de parler ah à Lala, je vais baisser la qualitas, le volume de la musicas. Oh, je peux pas. Ok, bon moi je peux pas, euh, mais c'est la qualitas. Lala Lala putain, fils d'orat. Oh salut pas <rire> Au revoir. Non, j'ai fait un mauvais rêve cette nuit. C'était à propos de nous et euh, de terribles choses se passer. Mais je ne sais plus quoi. <rire> c'est bon C'est plutôt inquiétant C'est <rire> juste un rêve Essaye de ne plus y forcer! <rire> tu veux jouer? Je n'ai pas tellement envie de jouer. Au revoir! Ouais. Oh, la balle! Je pourrais juste taper la balle, mais je ne pas. Allez, on n'a qu'une vie de toute façon. Ah putain, mais. 3 ans plus tard. Hé, hey, pourquoi tu. Euh... Non, rien, je voulais pas jouer euh, Avec... De toute façon... <rire> je suis assez à Allez, mais... <rire> Entrez dans la maison. Euh, ouais, c'est vrai, je peux jouer comme ça. C'est quoi hein Faisons du... D'un délice Et... Moi, je vois un gros bouton rouge, ça. Euh, oh La machine est encore cassée, je vais devoir la réparer Dépêche-toi, s'il te plaît J'ai tellement faim Va chercher de la... Un à outil J'ai tellement faim Est-ce qu'elle est là ça c'est un bug. Comment j'ai fait? What the fuck? <rire> On aurait vu les gars. Je suis pas censé aller là? Je suis pas censé. aller. Salut les gars. Devinez qui est pas censé aller là? Oh bon bah moi j'ai déjà bugué le jeu hein. <rire> Comment je fais pour bugger le jeu à chaque fois C'est pas juste Attends je peux pas. Je peux pas cliquer sur ma machine à custerne. Personne a qui parlait. <rire> bon bah je pense que je vais revenir hein, du coup hein. Je suis de retour. Voilà, voilà je suis. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Là, j'ai juste appuyé là. Faisons des demi-délices maintenant. Oh, la machine est encore cassée. Je vais devoir la réparer. Dépêche-toi, s'il te plaît, j'ai tellement faim. On essaie de ne pas coller les murs. Hein. Conseil ne collez pas les murs. C'est ça qu'il faut que je prenne, non Oh Eh Elle n'a pas collé les murs hein. et offrir à chacun d'entre nous, on a Oui, bien sûr! J'imagine que ça devrait me servir après vous. Devrait me servir après vous. Est-ce que je peux que je fasse un par un ou. C'est prêt, c'est l'heure de donner un an, mes amis! Est-ce que je peux en faire plusieurs? J'ai déjà été des Tiens, t'avais tellement faim tout à l'heure! Il est mon meilleur ami Tiens, mon meilleur ami Voilà ouais, pour toi, Tricky. wiki Merci, pas. Bon, je... je... vais pas vivre sans toi Tu pourrais sûrement mais tu serais mort. <rire> bah en fait, tu pourrais pas au final. Hop <rire> Et la pour un de mes amis Insulté. Courage, Alain! Je t'ai fait un euh, euh, T et pour te consoler! Merci, beaucoup. tu es vraiment un ami! Et là, se sent mieux. J'aurais <rire> dû <du> l'insulter. <jeu> <rire> ah, J'ai besoin de faire rire, putain! Le... Bon. C'est prêt, c'est l'air de donner à mes amis! Putain, ta mère, je vais faire cette voix tout le long du jeu, c'est ça? Mais oui, mais fils de pute, j'étais en train de lui donner, putain. <rire> c'est pour toi, Tipsy. Merci, Po. Mais je pense aussi à toi. Tu dois être affamé. Ouais, je vais m'empoisonner, allez. Là, c'est juste intro, les gars. Après, ça tourne vraiment au vinaigre. Hein. 10 heures plus tard. Je n'arrive pas à dormir. <rire> Putain, ça m'a fait flipper. <rire> Mon cœur a fait euh, pas flipper. Sursauter plutôt. Il sait. Qu'est-ce que tu fais Attends, où vas-tu Reveillez-vous Toi qui es inquiet, détruis la machine et s'est Hein Quoi Pourquoi Je ne sais pas. <rire> Je suis inquiet. Inquiète le... Nous devons la retrouver Oh, on va chercher la torche à l'atelier, je serai là dans une minute. Ramage, j'entends ici au cas où reviendrait à ah, <coughs> tout mes souhaits. Prends ça, prends, prends. Ok, c'est l'heure de retrouver ta le Twinky. C'est l'heure de retrouver le Twinky. Non je peux pas dire que c'est fait hein, ok. On est go là là. Oh non Bah un peu plus vite. Je peux aller que devant hein, les gars. Attends, ah, je peux aller derrière. Je peux pas aller à droite ni à gauche. J'entends le chèque avec ma souris si je ne peux pas... Lala Mais c'est une mauvaise idée Vous connaissez pas le film d'horreur les gars Ah non, vous avez pas de télé, c'est vrai. <rire> Mais c'est une putain de mauvaise idée Ah oui, c'est vrai Attends... Tabilis, comment il est arrivé ici qui ne semble pas être dans le coin, je devrais vérifier la plage. Mais non, mec, fils de pute Tu vas te faire buter Je sais arrêtée. C'est lui Tokiwonki Oh, regarde, à gauche Qu'est-ce qu'est-ce qui est, qu a... qu est qu arrivé à est là Ça va Attention les denrées <rire> Oh mon dieu Il me poursuit, je vais rentrer à la maison, vite Ah, il est là à gauche Je crois que c'est là les QTE C'est bon pour tourner, je peux faire avec le, euh, Je peux faire avec cette euh, CQSD Bah, W euh, A SD En parc et à chaque fois il y Il est, y est une justesse. <rire> il y avait pas eu de son et j'ai quand même flippé Ce. chapitre 1. Un nouveau jour. Cela. pu sans vouloir, fils de pute. pas de, euh, pas connecté pas de signal Mais, pourquoi à euh, pourquoi certaines raisons je ne euh, peux pas contacter... pour certaines raisons je ne peux pas contacter les satellites il semblerait que je sois seul pour le moment c'est sombre je devrais aller chercher une caméra vision nocturne dans la pièce de ce que avant, la... avant de sortir oui, tu ne devrais pas sortir la nuit au final. La pièce de stockage est fermée, je dois l'ouvrir depuis la salle de contrôle. Normalement c'est First Person maintenant. ramasser... Oh, ah non Toby Delis, euh, je devrais me rendre à la station de satellite pour m'aider. D'autres Teletubbies seront là. Et je dois m'échapper. Je suis un Teletubbies. Je suis une tête de bite. La euh, salle de, euh, de contrôler sur ma droite. Oui. Hum, rien ne se passe. Je devrais vérifier la canalisation. En passage maintenant que j'ai appliqué les pressions maximales dans la canalisation principale oui oui c'est bon c'est quoi ça ah, pour revenir en arrière ok euh, principal principal principal principal principal principal Celui-là bloque. Celui-là on bloque. Celui-là ouvre. Celui-là ouvre. Celui-là, celui-là, celui-là. Celui-là. Celui-là enferme. ferme. Il ne reste à avoir un à Pression et au maximal, je devrais être en mesure d'ouvrir la porte de contrôle. On essaie de pas courir dans les murs, on se rappelle. Je pense que la vidéo va durer plus longtemps. Mais qui dit une vidéo plus, long, euh, plus longue, euh, veut dire qu'elle euh, arrivera peut-être plus tard. Oui, je fais du jour pour jour, si jamais. Contrôle de la porte. Ça devrait faire. Ça... <coughs> Ça devrait le faire. Maintenant, prenons la caméra. C'est de l'autre côté mon cher ami. C'est l'autre côté mon cher ami. Le côté que j'ai plus de chance de me faire niquer maras. Non, il devrait pas me voir. Il là Il est là. Je vais me là, j'attends qu'il passe et j'y vais. Dès que la caméra commence à glitcher, il proche. J'ai l'impression qu'ils puissent voir dans le noir J'ai pas trop envie de faire la chasse euh... Comment ils sont venus d'ailleurs Ils étaient déjà là Non... Ça m'étonnerait... Je me trompe pas, ils devraient avoir tout droit Je dois être prudent. Ah le premier Thébitellis, selon mes... mon ordinateur il devrait avoir 4... Oh putain, fils de pute. J'espère pouvoir les ramasser avant qu'il soit trop tard. Il est déjà trop tard. J'ai pas envie d'y aller. Ah non il est sur le toit je crois. Plage Ça fout rien au final. Vas-y. Non pas de grotte. Ah oh, j'ai fait grotte. Je crois qu'il m'a vu. Jobsir est tellement loin. Grotte. On va refaire la grotte. Mais son jobsir, il le fait de tellement loin. J'ai vu. Euh là. La plage, je sais qu'il spawn directement sur la route. Du coup, on va faire un petit contour. Pour moi, ça c'est un petit contour. Il doit être au pied là, au pied de l'arbre. T'es enculé. T'es qui mon culé Et loin que toi. Ça n'est pas pas, n'est pas toi. Oh mon Dieu Est où la station? Euh, elle est où la grotte montagne? Grotte montagne? Grotte montagne? Grotte montagne? Grotte montagne? Je vais pas de me retourner! Nee! <siffre> montagne! J'ai vu la montagne. Dame hey, la musique! Pa -pa -pa -pa -pa. Quelque chose me dit que je vais devoir faire rare, un rat à Je peux pas m'arrêter je sais pas si il est toujours derrière moi montagne normalement c'est de là que ça buguait ça me passait direct à 3 ou ça me passait direct à 4 à place de 3 et là, ça me passait un truc c'est tout ce que c'est et apparemment là ça me l'a passé Ah non, c'est vrai, ça buggait, ça marchait pas. si la grotte ça marcherait. Alors, voilà. Bon, bah, vu que ça marche pas, je vais essayer de télécharger autre version pour euh, la prochaine fois. Donc, sur ce, c'était Sainte-Fautilacer Studio. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, bye. Bye, bye ciao, ciao. Euh, bah, demain, du coup, on prend une nouvelle vidéo.